un chocolatier vient de fabriquer 2622 œufs de Pâques 2622 œufs de Pâques et 2503 poissons en chocolat bien sûr œufs de Pâques et poissons en chocolat il souhaite vendre des assortissements d'œufs de et de poissons de façon que tous les paquets aient la même composition et qu'après mise en paquet, il ne reste ni œufs ni poissons. Première question Est-ce que le chocolatier peut-il faire 19 paquets Justifié. On a 2622 est égal 19 fois, bien sûr il faut diviser par 19, égal 138 plus 0. Donc 2622 c'est divisible par 19. L'autre. 2530, le nombre de poissons est égal à 19 fois 133 plus 3. Donc 2530 n'est pas divisible par 19, il y a le reste 3. Autrement dit, le chocolatier ne pourra donc pas faire 19 paquets en respectant les consignes du problème. Que tous les paquets aient la même composition et qu'après mise en paquet, il ne reste ni œufs ni poissons. La deuxième question. Quel est le plus grand nombre de paquets qu'il peut réaliser Dans ce cas, quelle sera la composition de chaque paquet Pour cela, bien sûr, on va chercher le PGCD de 2622 et 2530. Alors, on applique l'algorithme de Clyde par division successive. 2622 divisé par 2530, une fois. 2530, on soustrait, 2 moins 0, 2, 12 moins 3, 9, et 5 moins 5, 0, il n'y a rien. Bien, donc, ce nombre 2622 est égal à 2530 fois 1 plus 92. Rebelote, on divise 2503, t par 92. Combien de fois 2530 divisé par 92. 92 en 253, deux fois. 184. Si on multiplie 2 par 92, on soustrait. 13 moins 4, 9. 14 moins 8, 6. Et il n'y a plus rien. On descend le 0. 82 en 690, je vous conseille, on arrondit combien de fois 100 en 700 7 ben, fois 7 fois 2 14, 7 fois 9 63, plus 1 64. Il reste 90 moins 44 46. Donc, 2530 égale 92 fois 27 plus 46. Rebelote <coughs> 92 divisé par 46. Et c'est évident que 92 égale 46 fois 2, reste 0. L'algorithme de Clyde, 3e siècle avant Jésus-Christ, nous dit que 46 est le PGCD de ces deux nombres. Je rappelle un peu le raisonnement. Si on cherche un diviseur commun à ces deux nombres... Évidemment que celui-là va, va, va diviser 92. Mais alors ce nombre va diviser 2530 et 92. Donc il va diviser 46. Donc ce nombre va diviser 92 et 46. Autrement dit, il est bien 46. Bon, certains élèves peuvent très bien utiliser l'algorithme plus soft de Cleed par soustraction successive. Donc soustraire plusieurs fois ici 2622 moins 2530, c'est une fois, mais quand on soustrait de 2530 le 92, bah, ils vont le soustraire 27 fois, et c'est quand même un peu long. Hein. Du coup, l'algorithme des divisions successives peut devenir plus efficace que celui des soustractions successives. Du coup, 2622 divisé par 46 égale 57, et 2530 divisé par 46 égale 55. On a la réponse, c'est-à-dire le, ch le, le chocolatier peut réaliser maximum 46 paquets. Et dans chaque paquet, il y aura 56 passons en chocolat et 57 œufs de Pâques. Et nous voilà avec les 6-7 résolus.